Ouais. Euh, bonjour à tous bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter euh, une partie euh, de ma recherche que j'ai faite pendant ma thèse euh, à Bristol en Angleterre et euh, concernant l'évaluation des mesures agro-environnementales pour la conservation des chauves-souris et euh, de leur proie. Alors, je vais commencer avec une petite de rappel concernant euh, euh, l'actification de l'agriculture qui reste euh, une menace et une, une cause principale de la perte de biodiversité. Euh, au niveau mondial, comme on le voit ici, avec euh, ce, pa euh, ce papier qui est sorti dans Nature euh, de Maxwell en 2016 et qui montre en fait, le nombre d'espèces euh, menacées sous le critère de l'UCN et par différentes catégories euh, d'activités humaines. Et là, on retourne dans le Parlementaire, c'est vraiment des activités agricoles. A une échelle un peu plus nationale, ici c'est en Angleterre, c'est un papier qui fait pas mal de bruit de Burns euh, dans Plus One. Et qui montre ici, c'est vraiment euh, les changements de, des tendances des populations et quels facteurs peuvent être attribués à ces changements. Et là, ici, on retrouve aussi autour du palmarès euh, l'intensification agricole. Alors, euh, comment faire euh, face à ce déclin de en milieu agricole euh, Au niveau de l'Union européenne, ont été introduites les mesures agro-environnementales. Donc, ici, je pense que tout le monde est familier avec ces mesures-là. Juste une petite définition, c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas. Des, ce sont les mesures en fait qui vont le proposer aux agriculteurs pour euh, euh, des mesures, on va dire, euh, plus respectueuses de l'environnement. Et en contrepartie, euh, ils auront un petit bénéfice monétaire. Et on va distinguer du coup deux types euh, de mesures. Des mesures euh, qui vont être assez simples à mettre en place et qui peuvent être appliquées à de large euh, échelle, mais qui seront un peu moins bien améliorées comparées à des euh, mesures qui sont plus ciblées alors ciblé par rapport à une espèce patrimoniale ou ciblé par rapport à un territoire et pour euh, oui donc ici euh, les changements de pratiques agricoles sont un peu plus radicaux que dans ces, dans les schémas qui sont plus faciles à mettre en place alors je vais prendre l'exemple anglais eux ils sont déclinés de ce qu'ils appellent les tiers et euh, c'est décliné entre les entry level stewardship et les higher level stewardship qui correspondent vraiment à ces deux catégories euh, de mesures et ça a été notamment utilisé, du coup, le, euh, les mesures ciblées pour euh, un peu booster de, euh, les populations de volants dans le sud-ouest de l'Angleterre. Alors, au niveau de l'Union Européenne, il y a beaucoup de surfaces euh, euh, agricoles utiles qui sont sous ces contrats, et euh, ça correspond aussi, à des, euh, voilà, en termes de conservation, à des mesures qui sont les, les plus chères de l'Union Européenne. Alors vraiment, ces 15 derrière liste il y avait une vraie question, est-ce que ces mesures sont-elles vraiment efficaces pour améliorer la biodiversité en milieu agricole alors, alors ici, j'ai fait une liste non exhaustive, mais des principaux points clés pour un peu qui va influencer cette efficacité. Alors ça dépend de pas mal de facteurs socio-écologiques. Du coup, on retrouve vraiment ici l'attitude des agriculteurs pour faire ces mesures. Et après, il y a eu pas mal de théories reprises dans Klein-Muntury. Dans euh, plus des processus écologiques avec le contexte paysager, euh, l'échelle oui. spatiale qu'on citait, etc. Mais malgré toute cette littérature, en fait, euh, il y a encore des, euh, des, euh, des aires qui n'ont pas encore été exploitées. Notamment, en fait, tout, ce qu a, tout ce que je viens de dire avant, c'était principalement basé sur des études euh, qui sont faites sur les oiseaux, les insectes et les plantes. C'est vraiment les, euh, les trois taxas qui sont vraiment euh, bien échantillonnés. On ne sait pas grand chose peut pour les autres taxas, notamment pour tout ce qui est BGC nocturne, plus difficile à étudier. Et on ne sait pas si ce qui est applicable pour les oiseaux peut être appliqué pour les souris Et aussi, il y a eu pas mal de. concernant ces mesures on va dire plus ciblées, il y a vraiment une remise en cause de ces mesures, parce qu'en fait elles sont un peu plus chères, plus ciblées pour une espèce en particulier ou un territoire. Et en fait, on se demande si ces mesures-là qui sont ciblées à une espèce, au fait, elles pourraient bénéficier à d'autres espèces. Mais vu que c'est euh, une, enfin, une gestion qui est plus difficile à mettre en place et euh, normalement qui doit être en place selon les critères écologiques de l'espèce ciblée, peut-être que ça a une répercussion positive sur d'autres organismes. Et enfin, euh, on va dire, l'étude classique comparant l'efficacité euh, des mesures environnementales, elles vont regarder euh, des terrains agricoles, on va dire, contrôle de la gestion conventionnelle, comparer des gestions euh, sous euh, les mesures. Et on manque un peu de recul euh, pour savoir si ces mesures mises en place à l'échelle locale euh, peuvent se récupérer, euh, répercuter sur euh, les dynamiques de population. Alors ça, c'est vraiment les trois axes euh, que je me suis intéressé pour euh, une partie de ma thèse. Et j'ai décidé d'utiliser les chauves-souris euh, et leur proie en euh, tant que taxe ou modèle, euh, alors pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce qu'en fait, elles rentrent vraiment dans le premier critère euh, euh, que j'ai énuméré. Et euh, on sait que les chauves-souris sont des bioindicateurs euh, elles, euh, elles jouent un rôle important euh, en tant que prédateurs, seuls enfin, prédateurs nocturne euh, de, des insectes. Et les oublier les espèces aussi chauves-souris, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées euh, dans l'Europe et on se doit de euh, émettre des mesures de conservation adéquates euh, pour ces chauves-souris. Alors je vais reprendre les deux points clés, avec les deux derniers par rapport à ces espèces. Du coup, je vais vous présenter deux cas d'études. Alors la première, c'est vraiment euh, regarder euh, ce premier point, on va dire les, gestion, les, euh, les mesures plus ciblées pour savoir si ça marche pour les chauves-souris ou pour une espèce de souris pour les autres souris et pour leur proie. Et ensuite, vraiment un petit focus sur euh, euh, la dynamique des populations des gros rhinolophes, pour savoir <coughs> si euh, la, euh, la mise en place de ces populations va favoriser euh, les, les populations. Alors, je vais commencer avec le premier point. Alors, j'ai repris le schéma, avec, euh, on reste en Angleterre, avec ces euh, higher, euh, higher Level Stewardship, et je me suis intéressé ici, dans cette étude, à vraiment à la gestion des haies. Alors, euh, euh, et c'est une gestion des haies qui va être faite, entre guillemets, euh, en faveur du Grand C'est Le Grand Rhinolof, c'est une espèce euh, prioritaire dans la liste des espèces en Angleterre, sont euh, en termes de conservation, et euh, on va dire qu'elle est vraiment, je dirais pas inféodée pas jusque là, mais elle est vraiment présente euh, en milieu agricole. Alors en fait, euh, venir là. Euh, le Grand Rhinolof, il va, utiliser, il va utiliser les haies à la fois pour chasser, euh, mais à la fois aussi euh, comme euh, zone de transit du coup pour aller euh, partir du gîte pour aller rejoindre ces zones de chasse et ici alors euh, il y a plusieurs prescriptions qui ont été faites par, euh, par ce schéma et euh, ici la plus intéressante en fait c'est que les agriculteurs euh, sont restreints euh, à ne pas couper le rein au, au minimum enfin à couper le rein au maximum euh, au minimum, pardon. On n'est pas coupé le, les haies au moins une fois tous les trois ans. Voilà. Et ici, on veut vraiment tester euh, pour savoir si ça marchait pour Warrino, si pour, pour ça, ça peut marcher pour d'autres espèces de chauves-souris, et voir si ça marche pour euh, les insectes. Alors, un peu plus sur le design. Euh, L'étude a été conduite dans le sud-ouest de l'Angleterre. Euh, on a sélectionné 20 fermes en fait, qui sont. Euh, vraiment qui utilisent ces, euh, ces schémas et au sein de chaque ferme en fait c'est un, embo un, un échantillon emboîté on a sélectionné des haies euh, qui sont gérées on va dire conventionnellement du coup elles vont être taillées euh, tous les ans et des euh, et des haies qui sont euh, qui vont être taillées une fois tous les trois ans ou plus alors ici a, on a typiquement les haies qui sont taillées vraiment, euh, tous les euh, enfin, qui, étaient, qui sont l'année d'avant le terrain où c'est vraiment des un mètre par mètre, mètre on va dire euh, des haies qui ont été taillées deux années avant la perte de terrain du coup qui sont déjà un peu plus belles et là il y a des haies, alors, euh, on peut voir un peu l'échelle <rire> des haies qui, sont, qui ont été taillées euh, au minimum euh, trois ans avant la perte de terrain et je dis bien au minimum parce qu'il y a des agriculteurs qui vont un peu plus loin dans la démarche et au mieux de se dire on va couper euh, une fois tous les trois ans eh ben, ils ne vont pas du tout euh, couper, ils vont laisser un peu de révolution du coup ça regarde un peu la distribution euh, de ces haies au niveau... Euh, euh, oui, mais par rapport au temps depuis la dernière coupe, on voit quand même qu'on a pas mal de haies qui sont classifiés dans les n'ont qui ont été coupées au moins pendant les 10 euh, dernières années. Alors, ici, je me suis vraiment intéressé plus sur cette variable-là que la variable, on va dire, euh, plus classique euh, comparée à la haie qui est, euh, qui est euh, gérée fonctionnellement et la haie qui est gérée euh, euh, par ces mesures. Parce que bien sûr, ici, on aura des haies. Même si elles sont sur ces mesures là, l'agriculteur il peut être venu l'hiver avant l'effet de terrain et il coupe, c'était sa période de coupe au fait, de sa rotation. Alors là vraiment je m'intéresse plutôt vraiment au temps depuis la dernière coupe. Alors pour les chauves-souris, c'est un peu ce que j'ai expliqué la semaine dernière plutôt but acoustique en utilisant des enregistreurs d'ultrasons. Alors j'enregistre la chauve-souris qui passe et à, à partir de, des sonogrammes on identifie l'espèce et après on peut en déduire un, un index d'activité. Et ensuite pour les euh, papillons de nuit, enfin les insectes, euh, c'est le principal de papillon nuit, euh, piège lumineux et euh, ramené au laboratoire pour euh, identification euh, et euh, calcul de la, de la biomasse sèche. Alors, ici quelques résultats. Alors, ici, on va voir un peu. Euh... Ah oui, j'ai aussi pris des critères par rapport euh, aux caractéristiques de la Donc Donc, ici, je vais vous montrer. Alors, ici, ce sont les caractéristiques de la Ici, ce sont les réponses des chauves-souris, en, en ayant différentes espèces, euh, l'activité ou l'occurrence. La, et ensuite, plus ici, les insectes, biomasse, euh, la richesse des, des familles. Et là, j'ai comparé en fait les différents traitements, on va dire euh, la, la, euh, le temps depuis la dernière coupe. Du coup. Euh, euh, deux, par, enfin, deux années par rapport à une année, trois années par rapport à une année, etc. Alors ici, quand on compare euh, deux ans après une année, il n'y a pas vraiment grand chose qui se passe. Et c'est vraiment euh, le, trois ans, à, dire, à partir de trois ans quand on compare là, par rapport à la dernière coupe qu'on a des réponses plus fortes. Alors bien sûr, là on va dire c'est vraiment évident, euh, on a des êtres qui vont être plus grandes, plus, plus larges, hein, euh, avec plus d'espèces ligneuses à l'intérieur. Et par contre, pour les chauves-souris, euh, on a ces espèces qui répondent bien. Ici, on a le rhinoloph à la fois l'occurrence et l'activité, le petit rhinolof. Ici, on a les, le le les, euh, les oréas, euh, occurrence et activité. On a la, la richesse spécifique totale des chauves-souris. Et Ensuite, on aura l'abondance en diptères et euh, la richesse en familles d'insectes, qui comprend aussi bien diptères, euh, hétérocelles, etc. Alors, comme je vous l'ai dit avant, il y a des éditeurs qui poussent un peu plus loin la démarche. Et euh, du coup, on a fait des gammes pour, euh, pour voir un peu pour les espèces que vous montrez une réponse, pour voir ce que ça dit euh, le, par rapport à, à 10 années vraiment sans couple. Et en fait, on, on regarde, principalement, ça fait, il y a tous des, des réponses positives. Bon, à part pour les éditeurs ça fait un petit, euh, une petite, euh, petite courbe. Mais cela signifie, en fait, en termes de gestion euh, et des recommandations pour. Euh, les mesures environnementales, en faites juste de prescrire trois ans, bah, c'est pas forcément là où on a le plus grand bénéfice. En fait, il faudrait un peu pousser la démarche un peu plus loin et dire aux agriculteurs, bah, en fait, laisser euh, euh, évoluer la haie pendant au moins dix ans, c'est là qu'on qu optimise un peu les bénéfices pour les formes es euh, espèces de chauve-souris. Et, euh, et du coup, il y a cette variable qui n'a pas vraiment répondu, les papillons de nuit, mais je l'ai traité dans un autre papier. Euh, parce en fait le groupe en lui-même est très intéressant. Et en, fait, en s'intéressant plutôt en dist euh, euh, distinguant entre les, euh, ce qu'on appelle les micro- et les macromos, et encore aller plus loin, on a chercher des guildes en fait, par rapport aux chenilles de leur, leur alimentation, si les chenilles s'alimentaient de ligneux ou si les chenilles s'alimentaient plus d'herbacées, de on va avoir des réponses différentes. Et ici, ce qui répond bien à la gestion des haies, c'est que les espèces, on va dire bah, plutôt c'est les macromos, les plus grosses et celle qui s'alimentent, euh, en, enfin, dont les chenilles s'alimentent principalement de ligneux. E. Alors pour résumer pour cette étude, en fait, euh, c'est euh, un schéma on va dire, euh, classique où là on a la gestion des haies qui vont influencer le temps depuis la dernière coupe. Notre temps depuis la dernière coupe va influencer, alors j'ai pris une variable qui, était, euh, qui répondait le mieux, la hauteur de la haie. Et ensuite, c'est ici que ça commence à être intéressant. On va voir qu'en fait, en incorporant dans les modèles soit les, les caractéristiques on va dire, plus structurelles de l'habitat ou l'abondance en froid, on va voir que les chauves-souris vont être impactées par ce management de façon différente. Alors ici, on voit que les, les oreillards et la chêne spécifique, c'est plus par rapport à la structure de l'habitat. Ça peut être par rapport à des arbres plus grands qui, euh, qui vous donner... Euh, alors, je sais pas, plus pour les zones de transit, ça va être ça va être meilleur pour ces chauves-souris et attirer beaucoup plus d'espèces. Et là, pour les rhinolophes, à la fois pour le petit et leur rhinolophes, ça va être vraiment la tendance en proie. En fait, elles vont utiliser en fait, ces, ces haies de, de bonne qualité, on va dire, pour, pour venir chasser. Du coup, tous les. Les schémas correspondent et sont des réponses positives par rapport aux relations. Alors, pour finir avec cette étude, alors on était parti sur du grand rhinoloph, la gestion des haies. On voit que le grand rhinoloph, ça apparaît seulement ici, mais ce qui est déjà très bien, c'est positif. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'autres espèces de chauves-souris qui vont être influencées par, par ce type de gestion, notamment les oreillards et les petits, les petits Et quand on regarde un dire cette. Ce cortège d'espèces sont les espèces, en dire, les plus menacées sur le territoire anglais. Alors euh, là, on a vraiment une réponse très positive de, de cette gestion. Alors ensuite, pour la deuxième partie de l'étude, euh, ici, on va s'intéresser encore au grand rhinolophe, une espèce cible, mais au niveau de la dynamique de population. Et je voulais voir plutôt euh, si le, la mise en place de mesures environnementales allait booster les populations de grand rhinos. Parce qu'en fait, on sait que les euh, le grand réno, euh, Bon elle a été euh, vraiment euh, en déclin dans pas mal de, de pays en Europe, principalement dû à la, la, à la transfiguration des agricole mais aussi à la, à la tradition des gîtes. On sait que dans ben, le Néoff, ils préfèrent ce type d'habitat euh, paysage bocagé. Mais on sait aussi qu'il y a eu vraiment un, un, depuis les années 90, il y a eu une augmentation des populations qui sont énormes et qui, euh, qui, vraiment, qui, qui se passe qu'en Angleterre. Et, euh, un petit peu dans notre pays, mais la tendance est plus forte en Angleterre. Alors on se demandait vraiment pourquoi euh, bah, la, la pop euh, euh, augmentait euh, très significativement euh, en Angleterre. Si c'était à cause bah, de la mise en place euh, des mesures fondamentales, qui, on voit que la quantité euh, de, de ces mesures a augmenté aussi avec le temps, mais aussi avec le changement climatique. Ouais, avec des printemps plus favorables pour, pour les chauves souris que ce soit au niveau ben, elles vont sortir d'hibernation un peu plus tôt, euh, ce qui est pas mal au niveau pour faire des réserves euh, et aller et, et prédater. Et aussi par rapport, on va dire, à, à, la, à la saison du, de la mise bas. En fait, plus à, si la, si la mise bas est un peu plus tôt que prévue, ce qui favorise favorisé avec la, une augmentation de température au printemps, ça veut dire que les jeunes auront plus de temps avant la libération suivante d'acquérir de l'énergie. Et du coup, ça va impacter sur la fitness de ces jeunes. Et après, on s'est intéressé aussi des, des facteurs plus intrinsèques. Alors c'est au niveau ici, on va dire, de, euh, niveau de la population en elle-même. On s'est demandé s'il y avait peut-être un, un effet ali. À, à du coup, c'est une densité d'épendance positive, alors que généralement, on trouve des densités d'épendance négatives. Et pourquoi on a mis cette hypothèse-là, en fait c'est parce que euh, on sait que c'est une espèce de chauve-souris, euh, on va dire, euh, très sociale, et qu'avec euh, bah, euh, la thermorégulation, ça peut aussi augmenter le fitness de la chauve-souris. Mais aussi, il euh, euh, y a pas mal de euh, transferts d'informations entre les individus de la même famille. Et du coup, ce qui peut aussi augmenter, euh, on va dire, la, euh, la, bah, les, les bénéfices de la, de la chasse. Et après, dans cette, de la densité-dépendance euh, négative. Ça c'est plus classique, on sait que ça cause la compétition, la prédation et des parasites. Euh, alors pourquoi c'est intéressant d'étudier cet effet d'avis Parce qu'en fait, quand la population elle, augmente, ben, c'est bien parce que ça entraîne aussi euh, le mouvement et euh, on va être sur une dynamique vraiment très positive. Mais si la population elle diminue par rapport à une si on est seulement dans ces dépendances négatives, ben, ici, ben, la population elle, elle va diminuer plus vite. On perd un peu tous les avantages qu'on avait au départ euh, de Stéphéali. De Alors ici, vraiment le but c'était vraiment de, enfin, je dessine sur, un... <rire> <rire> euh, le but c'est vraiment de voir un peu quels euh... <rire> quel facteurs extrinsèques et intrinsèques allaient influencer euh, ces colonies sur souris avec vraiment l'utilisation du sol, euh, plutôt le climat météo et euh, intrinsèque au niveau euh, de Stéphéali. Et là c'est vraiment les hypothèses qu'on a émises, genre euh, bah, la mise en place de mesures mentales a effet positif sur ces euh, chauves-souris, euh, euh, changement climatique au niveau de la température positive, au niveau de prestation négative, et euh, bah, l'effet hablite positif comme j'ai lu avant. Alors pour cette première partie, on a utilisé en fait euh, un, des données qui proviennent des sciences citoyennes, euh, qui, qui sont gérées par le Black Conception Trust. Et euh... et fait ça, chaque année il y a des volontaires euh, qui, euh, qui se positionnent euh, en dehors des, des gîtes de chauves-souris de parturition, et euh, qui vont faire l'inventaire en fait des, euh, du nombre de chauves-souris qui est euh, présent dans les et euh, on, a eu on a eu 28 colonies qui ont été suivies depuis 1997 euh, ce qui est assez euh, énorme pour euh, les sociétés citoyennes de chauves-souris -chauve euh, à partir de cette date là et euh, pour les mesures environnementales, on s'intéressait du coup aux tailles des colonies, euh, des, euh, voilà. et puis aux tendances des colonies aussi. Euh, plusieurs colonies ont été suivies à différentes périodes. Euh, on s'intéressait aussi, on aussi pour, euh, le, pour la, au niveau météorologique, on va dire, température et précipitation euh, au taux de croissance euh, de ces colonies. Alors, et autour de chaque colonie, voilà, merci. <rire> et autour de, alors là ici on a la colonie, et autour de chaque colonie, du coup on a extrait pas mal de variables environnementales, alors du paysage, alors là c'est différentes euh, utilisations du sol, euh, bah, le, la quantité de mesures environnementales autour de la colonie, la densité de haie, et la pollution lumineuse, parce que aussi c'est une espèce lucifuge. Et, euh, elle va être impactée par euh, la pollution lumineuse. Et on a fait des études à euh, Paysagères classiques avec Frastat pour un peu voir euh, si la fragmentation des paysages, l'hétérogénité et la diversité allait influencer euh, la taille des, des colonies, taille et tendance, etc. Et on a prélevé, euh, on a prélevé ces euh, informations à différentes échelles. Alors ici c'est à 3 km autour du gîte, ce qui correspond vraiment à la, on va dire, au, au domaine euh, euh, de chasse euh, des adultes Grand Mais aussi à euh, 1,5 km on a réduit une moitié pour euh, les jeunes. Et ça on l'a fait du coup pour euh, toutes les variables. Euh, pour, les, euh, pour la météo, on a prélevé euh, euh, température, précipitation et le NAO pour euh, les différentes stations météorologiques euh, situées qui correspondaient à la distribution d'Égypte de Rinelof. Alors ici, quand on, fait, euh, on a fait les manips et on a fait euh, le modèle, qu'est-ce qu'on peut voir Alors déjà, on, on, on le savait déjà, mais c'était encore pour euh, euh, nous la retirer, on va dire, on sait que les populations, elles ont augmenté. Alors, euh, et en fait, on a pris pour chaque colonie en fait, la tendance de ces populations, et on a mis en relation avec euh, ces données environnementales. Et en fait, quand on regarde vraiment s'il y a une, une relation de cause à effet, il euh, n'y a rien qui sort des modèles. Et je voulais préciser aussi, c'est une étude très correlative. Alors, c'est vraiment on est basé sur des hypothèses euh, enfin, par rapport à l'écologie de l'espèce et tout, mais euh, c'est vraiment du corrélatif. Mais ici, du coup, pour la tendance des populations, rien qu'elle est sorti. Euh, Quand on regarde, pardon, quand on regarde euh, on va dire, la, la taille moyenne des colonies et par rapport à, à, à différents facteurs, on va voir ici, alors ici, euh, c'est un peu comme le, le schéma. Euh, si euh, ça part à droite, c'est un, un effet positif, si ça part à gauche, un, un, un effet négatif. Et les couleurs vont correspondre à la, euh, aux échelles euh, soit, du, euh, soit des adultes, soit des juvéniles de larrière Alors ici, on a euh, la quantité euh, de prairies qui va influencer positivement à la fois... Euh, euh, alors la quantité de prairies à l'échelle, on va dire... Euh, des 3 kilomètres ou des 5 km qui vont influencer positivement l'état des colonies. Aussi, la quantité euh, de forêts euh, décidues, euh, la densité de, euh, de haies. Alors, là, ici, euh, on va dire, euh, ça correspond vraiment à ce qu'on voit sur le terrain avec le vraiment sur... Ça euh, euh, correspond vraiment à l'écologie du Orbaneloff. Et ce qui est intéressant, même si, de voir, c'est même si euh, la quantité de mesures environnementales n'est pas sortie dans les modèles, au fait, on sait que c'est... Euh, ces mesures, elles favorisent en fait, euh, le maintien de ces trois aspects dans le paysage. Alors on n'aura pas, pas un effet direct, mais plutôt un effet indirect. On préserve le paysage pour que l'espèce puisse se maintenir. Et là, il y a vraiment un effet négatif de la pollution lumineuse sur euh, la taille des colonies à différentes échelles. Alors pour euh, euh, le taux de croissance des colonies, alors on a essayé de le relier avec euh, la, la météo. Alors ici, j'ai... Euh, il y, a, il y a un effet d'un an qui est décalé, du coup j'ai remis le graphe euh, en décalant hein, pour que ça, ça matche euh, le taux de croissance des colonies alors en fait ici on voit les, quand le taux de colonie croissance euh, il augmente ou il diminue on a l'effet inverse avec la précipitation et en fait pourquoi on a un peu ce, ce délai d'un an on s'est posé la question et on pense, alors il y a deux raisons alors soit en fait... Euh, euh, bah, on retarde, quand il y a, une il y a beaucoup de précipitations pendant le printemps, on retarde la mise bas, et du coup ça laisse moins de temps aux juvéniles euh, ben, euh, d'acquérir de, de l'énergie pour passer euh, l'hibernation. Et, euh, et l'autre raison, c'est qu'on a vu aussi pour des papillons nuits, euh, quand il y avait des euh, précipitations intenses euh, pendant le printemps, en fait euh, les, les larves, hein, euh, euh, enfin les œufs, ils, ils meurent enfin, dans, dans la terre et il n'y aura pas d'émergence l'année suivante pour euh, euh, de papillons de vie qui pourraient bénéficier des espèces de chauves souris Et là, on a un effet direct euh, de la température. Alors aussi, ça correspond bien euh, par rapport à un euh, aspect positif, surtout. Ça correspond bien avec le taux de croissance des colonies. Et là, notre hypothèse, on va dire, c'est que c'est un peu l'inverse, peu c'est qu'avec euh, euh, des printemps, on va dire, plus chauds, euh, les chauves-souris vont sortir de plus tôt et ça va favoriser, on va dire, ben, cette période un peu qui est critique pour les chauves-souris, ça va faire une hibernation et c'est là qu'elles ont besoin de, aussi d'acquérir beaucoup d'énergie. Il y a vraiment des périodes critiques pour les chauves-souris, c'est la sortie de et puis avant c'est, euh, En gros, il faut acquérir euh, euh, beaucoup d'énergie avant l'hibernation pour pouvoir passer, euh, passer l'hiver et vraiment, si on a des, des printemps assez chauds, elles peuvent sortir plus tôt pour, euh, pour faire des réserves. Alors ensuite, on s'intéressait au niveau euh, des facteurs intrinsèques. Alors là, c'était vraiment, euh, euh, on va dire, des stats classiques, avec euh, tester s'il y avait une relation linéaire, euh, négative, ou plutôt quadratique. Et du coup, ça, ça correspondrait à une deux densité dépendance, et ici, à un effet d'Ali plus des densité dépendance. Et ce qu'on a trouvé dans les colonies de en fait, il n'y avait pas d'effet Ali comme nous, l'avons euh, enfin, mis l'hypothèse, c'est euh, comme beaucoup d'espèces animales, en fait il y a une densité de tendance qui est, euh, qui est présente. alors Pour conclure avec euh, ces colonies de Grand alors on a vu ici que euh, on va dire la structure du paysage, de la, quantité de, de, euh, la densité de haies, la quantité euh, de prairies et de, de, de bois dans le paysage favorisent on va dire la tête des colonies et au contraire la pollution a un effet négatif ici on n'a pas on a rien trouvé euh, par rapport aux tendances on va dire des, des populations et euh, pas d'effet ali et au niveau euh, du climat alors c'est plutôt euh, la température et la précipitation qui, qui jouent, et si on regarde la plus l'évolution de la température et de, et de la précipitation sur les stations où on a échantillonné euh, on voit que la température en fait euh, il n'y a pas vraiment d'augmentation ou de diminution. Et euh, comme on s'y attend, les euh, températures au printemps, elles, elles augmentent avec le temps. Alors, pareil ici, notre hypothèse alors pourquoi c euh, il y a eu une augmentation des, euh, des, de la taille des colonies de l en, -l en, -l en Angleterre Alors, c'est en partie à cause de cette euh, augmentation de la température, comme vous expliquez, avec des euh, printemps plus favorables pour les chauves-souris. Mais ce qui, est un, ce qui est vraiment important de mentionner ici, c'est que les schémas rangementaux, le ils permettent de maintenir les paysages qui sont propices à, la chauve, à cette espèce de chauve-souris. En fait, sans ces mesures, on ne sait pas si les paysages auraient évolué d'une manière différente, avec une intensification un agricole plus forte, avec une découpe de raies. Et même si on ne voit pas directement dans nos modèles, il y a vraiment ces variables qui, qui, elles, sont ressorties ici. Euh moi, je vais arrêter. Je suis... Voilà, en gros, c'est la conclusion par rapport. Euh, euh, il y a un bénéfice des schémas environnementaux ici à l'échelle locale sur la, le grand et d'autres espèces de chauve-souris et les insectes. Et si, il y a un effet, on va dire, plutôt indirect, euh, mais euh, je pense que ça va creuser, notamment pas forcément pour le grand mais d'autres espèces, on va dire, qui sont euh, aussi, euh, qui dans les paysages agricoles. Et voilà. Thank <laughs> you.